satellite parce que la communication c'est vraiment partie inhérente de mon métier de tous les jours. Quand je parle de communication, je parle de communication à l'extérieur avec nos partenaires laboratoires, avec nos fournisseurs, ce qui nous permet de rester toujours à la pointe. Et euh, en interne avec euh, du coup tous mes collègues ingénieurs euh, avec qui euh, j'ai des dizaines, euh, dizaines de, de relations quotidiennes. Oh le singe, parce qu'il est curieux et innovant, comme euh, doit l'être un, un ingénieur euh, R&D. Un ingénieur R&D fait euh, des recherches euh, bibliographiques. Il doit imaginer de nouvelles solutions. Euh, il doit transformer la réalité. Oh sans hésiter, ce serait le rugby parce qu'on a chacun notre poste, mais on va tous dans la même direction. Si je parle vraiment de l'équipe ingénieur R&D, ce serait une équipe à la première ligne pour anticiper les développements technologiques. C'est nous les piliers qui assurons vraiment le futur de l'entreprise. Singapour, parce que c'est une ville où il y a toujours beaucoup de monde, ça, ça grouille de monde, comme AST, qui est toujours éclairé. En plus, les villes de Singapour elles sont super propres, comme notre salle blanche.